quest il donc à la une des journaux à travers le monde On voit cela comme chaque matin avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse d'abord, cette crise diplomatique qui se poursuit, ouverte par l'annulation la semaine dernière de la vente de sous-marins français à l'Australie, au profit donc de ce nouveau partenariat stratégique entre Canberra, les états unis et le Royaume-Uni. L'annulation de ce contrat à 56 milliards d'euros continue, Damien, à faire beaucoup de vagues. Côté français, on l'a dit, le ministre des Affaires étrangères dénonce la duplicité et le mensonge des alliés. La colère, on l'entend, mais après, selon l'opinion, Paris aurait peu de levier en réalité pour riposter à la réaffirmation brutale du leadership des États-Unis dont l'attitude posera la question de l'adéquation entre les moyens et les ambitions de la France, qui a rappelé ses ambassadeurs à Canberra et à Washington. Jamais une telle décision n'avait été prise entre la France et les États-Unis, alliés depuis 250 ans, même au plus fort de la crise de 2003, lorsque la France, on s'en souvient, avait refusé de suivre les États-Unis en Irak. Et la Croix explique que la rupture de ce qui avait été présenté comme le contrat du siècle ne justifie pas néanmoins à elle seule de hausser ainsi le ton. D'après le journal Emmanuel Macron agite en fait dans la continuité de ses propos de 2019 sur l'état de mort cérébrale de l'OTAN et tiendrait à partager ses doutes sur la pertinence de l'Alliance Atlantique et sur la qualité de la relation stratégique avec les États-Unis qui ont choisi, on le sait, de se concentrer sur la zone indo-pacifique pour contenir la poussée. De la Chine, à plusieurs reprises depuis Barack Obama, les États-Unis ont fait peu de cas des Européens sur des sujets d'intérêt partagé. Encore tout récemment avec l'Afghanistan, regrette le journal. Quelle réaction justement du côté des alliés Alors, Aux États-Unis, The Wall Street Journal juge que la crise actuelle illustre le défi pour les États-Unis de préserver l'unité de leurs alliés. Le journal s'inquiète des conséquences du dépoussiérage des relations avec la France. Bien que le président Joe Biden courtise plus assidûment les alliés traditionnels des États-Unis que son prédécesseur, Donald Trump, il vient d'abîmer des relations bilatérales vitales et, dans le cas de la France, d'exposer des différences très nettes sur la façon de s'opposer à la Chine. Du côté de Canberra, Damien, le ton est extrêmement virulent. « La fureur des Français au sujet des sous-marins est une farce, une réaction absurde et injustifiée. » Les australiens euh, affirment que la France a le droit d'être déçue de perdre des dizaines de milliards d'euros, mais euh, qu'elle n'a pas le droit, en revanche, d'accuser quiconque d'avoir agi. De mauvaise foi, je cite, ah bon « cette réaction en réalité est tellement ridicule et exagérée qu'elle confirme que ce fut une erreur de s'engager avec elle dans des affaires stratégiques ». La colère de la France évoquée aussi dans ce dessin de Morland pour The Times, où les alliés se demandent comment réagissent les Français à la nouvelle alliance stratégique baptisée Ocus où Emmanuel Macron apparaît sur sa toute petite barque, brandissant son tout petit harpon. Et les alliés qu'on retrouve également dans le dessin de Brian Hadcock pour The Times, goûtant le cru Emmanuel Macron, décrit comme amer avec un soupçon de représailles. Peu facile, c'est des instincts primaires Alors, à propos de primaire en France. Les écologistes ont, ont désigné le ou la candidate qui les représentera donc à, à l'élection présidentielle. C'était le second tour, euh, c'était le premier tour de leur primaire. Ils ont désigné donc les deux candidats pour le second. J'ai été clair, c'est ça, Damien. D'après Libération, le pragmatique Yannick Jadot euh, arrive en tête, talonné par l'écoféministe Sandrine Rousseau. Deux candidats qui incarnent deux conceptions de l'écologie politique, selon Libé, d'où le titre à la une, deux Vert. Bonjour les débats, ah. bonjour les dégâts. Le journal espère, en tout cas, voir les écologistes renoncer une bonne fois pour toutes aux querelles fratricides euh, du passé pour, pour euh, peser, euh, je vais y arriver moi aussi, pour peser euh, réellement euh, ces lundis sur la présidentielle de 2022. C'est lundi, hein. La présidentielle de l'année prochaine, elle est déjà dans tous les esprits, y compris dans celui d'Emmanuel Macron. C'est l'analyse de l'opinion qui voit dans l'hommage que le président doit rendre aujourd'hui aux Harkis et à leurs descendants un vrai cadeau électoral. D'après le journal, ce cadeau devrait se traduire par la création d'un fonds de 300 millions d'euros et d'un projet de loi en faveur des personnes rapatriées d'Algérie. Et on va reparler dans une demi-heure dans le décryptage de, de Virginie Erz. L'Algérie qui a inhumé hier l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Les obsèques de l'ex-chef de l'État font la une, Damien, de toute la presse algérienne, à commencer par le quotidien officiel El Moudjahid, qui indique qu'Abdelaziz Bouteflika a été inhumé dans le carré des martyrs du cimetière El Alia d'Alger, qui est réservé aux héros de la guerre d'indépendance, en présence de son successeur Abdelmajid Teboun. Des obsèques a minima, euh, relève El Watan, qui ne cache pas son amertume. Que restera-t-il d'Abdelaziz Bouteflika, si ce n'est le souvenir d'un parrain kleptomane, je cite, renversé par le peuple et envoyé à la poubelle de l'histoire Bouteflika est mort en ce vendredi de canicule et d'ennui, et sa mort n'est qu'un fait divers pour celui qui rêvait du Panthéon. Bouteflika, le dernier voyage, titre sobrement Liberté Algérie, pressé de tourner la page puisque le journal préfère dénoncer le grand gaspillage lié au projet d'équipement public, un gouffre financier autant qu'une source de gabegie, selon lui. Liberté Algérie, qui publie, Damien, ce dessin signé Dilemme, où un Algérien demande ce qu'Abdelaziz Bouteflika avait comme maladie le pouvoir, Soupir un compatriote, croyez-moi, sur parole. Une maladie qui fait beaucoup de victimes collatérales en général. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse.